Le travail informel est une situation de fait à partir du moment où il y a une restriction importante euh, au niveau du travail euh, formel. Donc certains secteurs sont euh, clairement pas accessibles aux personnes migrants euh, comme par exemple le travail dans le bâtiment, euh, la restauration, parce que la législation dit qu'il faut des compétences, qui n'y ait pas de compétences tunisiennes pour recruter un étranger. Alors il est très difficile de prouver à ce moment euh, l'existence, euh, l'inexistence d'une compétence tunisienne. Alors que nous voyons qu'il y a une, un besoin de main d'œuvre étrangère, ce sont des secteurs où il y a un besoin de main d'œuvre étrangère, et il est très difficile euh, finalement euh, d'employer euh, que des Tunisiens dans ces secteurs. Et donc malheureusement, à cause de ces restrictions, euh, les personnes migrantes subsahariennes se trouvent dans le travail informel. Il est très difficile de parler d'intégration. Nous entendons beaucoup parler d'intégration de la part des institutions publiques en disant « nous avons mis des initiatives en place pour faciliter l'intégration des personnes migrantes ». Que veut dire intégration pour les personnes subsahariennes, travailleuses et que veut dire intégration pour les personnes euh, qui travaillent dans les institutions publiques Pour les personnes migrantes qui ont euh, une mobilité assez réduite par le fait qu'ils peuvent être euh, arrêtés à tout moment pour dépassement de séjour, euh, il est difficile de parler d'intégration parce qu'ils se sentent menacés au quotidien. Pour des personnes qui ont du mal à accéder à l'emploi, qui n'ont pas de couverture universelle de santé, qui peuvent rencontrer des accidents de travail euh, et qui n'ont pas de prise en charge, il est difficile de parler d'intégration. Également au niveau social, euh, des difficultés sont rencontrées par certaines personnes comme euh, euh, des discriminations vécues. Et donc, il est toujours difficile de parler d'intégration. Au niveau du droit syndical, il y a eu des avancées ces dernières années. Euh, les personnes migrantes ont euh, la possibilité euh, de s'adhérer au, au niveau de l'IGTT. Il y a d'ailleurs des espaces migrants qui ont été créés pour euh, l'accompagnement de personnes migrantes. Mais ce qui est un travail d'information qui est fait auprès de la communauté migrante, il me semble qu'il y a tout un travail de communication à faire. Et il faut aussi se poser la question de comment les droits des travailleurs migrants peuvent être protégés s'ils adhèrent euh, aux au syndicat, alors qu'au niveau légal, ils n'ont pas le droit de travailler. Cette précarité favorise l'exploitation des personnes migrantes. Déjà, il y a la traite des personnes. Qui est, en, euh, qui est en augmentation euh, chaque année. Donc, euh, la traite des enfants, euh, la traite aussi des, des adultes. Donc, parce qu'il n'y a pas de cadre qui favorise le travail légal, euh, quand il y a des accidents de travail, il n'y a pas de prise en charge. Et aussi, euh, les personnes sont exploitées sur leur lieu de travail. Il n'y a pas nécessairement de limite de temps de travail. Les personnes sont sous-payées. Euh, et donc voilà, il y a vraiment tout un contexte qui va favoriser vers l'exploitation. La société civile, les ONG et les institutions internationales jouent plusieurs euh, rôles à ce niveau. Alors, vous allez voir dans un premier temps qu'il y a de la protection qui est fournie. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un cadre, euh, cadre légal ou d'un cadre légal rigide, euh, des personnes font face à des abus. À partir de ce moment, euh, la société civile va proposer des services, des, de l'assistance sociale comme la facilité d'accès aux soins ou de l'assistance juridique comme euh, la facilité de pouvoir porter plainte. Euh, au niveau euh, des, des ONG, par exemple, euh, le nôtre, euh, on fait essentiellement du plaidoyer, on fait de, de, de la coordination entre les organisations de la société civile, que ce soit au niveau national, mais au niveau régional. Euh, nous essayons d'impulser euh, cette perspective régionale aux organisations de la société civile, parce qu'au niveau national, on voit de plus en plus que euh, le champ d'action de la société civile sont de plus en plus restrictés. Et donc cette perspective régionale permettrait aux organisations de faire du plaidoyer, non seulement au niveau national avec l'appui des autres pays, des organisations des autres pays, mais aussi faire du plaidoyer au niveau international. Et au niveau des institutions internationales, euh, il y a une coopération technique qui existe entre ces institutions et le gouvernement. Donc il y a des avancées aussi qui sont constatées à ce niveau. Aujourd'hui nous vivons des contextes de plus en plus restrictifs au niveau euh, des pays de la Méditerranée. Euh, ces contextes sont alimentés par des politiques d'externalisation de l'Union Européenne qui fournissent euh, du soutien technique financier aux pays euh, maghrébins euh, pour euh, réduire les flux migratoires. et Ce qui conduit à de nombreuses violations, par exemple euh, les personnes au niveau des frontières sont de moins en moins secourues, donc ce qui peut conduire à des violations importantes de leurs droits. Euh, la mobilité est de plus en plus réduite, donc euh, il est difficile aujourd'hui pour les personnes de se déplacer vers l'international, notamment vers l'Europe. Et en plus de ça, nous, nous rencontrons des restrictions au niveau, euh, au niveau national. D'une ville à une autre, les personnes ont de plus en plus peur euh, d'être mobile, de peur de se faire arrêter, de se faire expulser. Et le dernier point, c'est euh, l'accès au séjour, qui va se traduire par euh, euh, euh, comment on appelle, une situation qui va expliquer ce que la personne fait dans un pays. Soit vous êtes étudiant, soit vous êtes travailleur, euh, soit vous êtes entrepreneur ou autre. Et nous voyons que euh, pour pouvoir... Euh, Justifier son séjour, ça devient de plus en plus difficile pour les étudiants, par exemple. Ça devient de plus en plus rigide, les conditions d'accès au séjour. Et pour les travailleurs, ne serait-ce que les statistiques du ministère de l'Emploi et de la main dœuvre chaque année, à peu près 5000 autorisations de travail sont délivrées. Et parmi ce nombre, 2 c'est le nombre de personnes subsahariennes. Ce qui constitue un peu plus de 200 personnes. Et donc... Dans un pays où nous sommes 59 000 personnes étrangères, donc toutes nationalités confondues, dont plus de 20 000 personnes migrantes subsahariennes, vous avez 200 personnes qui ont des autorisations de travail chaque année. Alors il convient de se poser des questions sur ce qui se passe. Euh, et donc les personnes migrantes doivent faire valoir leurs droits euh, auprès des ONG qui peuvent les appuyer pour qu'il euh, y ait une effectivité de leurs droits.